Bonsoir, bienvenue pour cette table ronde sur l'illustration, même on va le dire proprement, sur comment offrir à l'auteuriste l'illustration dont elle rêve. Euh, je suis Thibaut Trinclin, illustrateur et auteur de jeux de rôle et je suis en compagnie de Jim Tag, illustrateur, et de Niden Lafay, illustratrice. Bonjour! Illustratrice et plasticienne serait peut-être ouais. plus correcte? Artiste plasticienne, euh, oui. oui. Voilà. oui, oui. Peut-être pour toi aussi, finalement, Jim, toi qui travailles avec Imagals dans l'impression, c'est ça aussi? Ouais, euh, notre petite structure avait été créée pour diffuser des images sur T-shirt et imprimer euh, nos dessins dès lors qu'ils avaient euh, vécu leur vie euh, comme couverture ou comme euh, illustration. C'est très intéressant que tu parles de couverture, puisque c'est un petit peu le thème. Euh, on a tous les trois travaillé avec euh, des auteurs pour euh, essayer de compléter leur vision avec les images qu'on pouvait créer. Euh, des auteurs et des autrices, bien évidemment. Et euh, la première question que j'aimerais vous poser, euh, moi qui ai moins, un petit peu moins d'expérience que vous, en tout cas j'ai eu l'occasion de vivre ça, donc je, je pense que vous aussi, êtes-vous déjà tombé sur une vision qui n'allait pas de soi pour vous, quelque chose qu'on vous a demandé de dessiner et qui n'était pas ni votre spécialité, ni quelque chose qui, ouais, qui, qui tenait de l'évidence pour vous, quelque chose que vous avez dû apprendre par la vision de, de l'auteuriste Oui, oui euh, souvent. Euh, je dirais que bah, c'est à la fois le challenge de l'illustrateuriste de sortir un petit peu de ses propres, on va dire, domaines d'expertise et partir sur de nouveaux chantiers d'exploration. Euh, voilà, c'est un peu la magie du métier, c'est de sortir de sa zone de confort pour faire autre chose et essayer d'aller dans la tête de quelqu'un d'autre pour euh, savoir ce qu'elle veut et, et satisfaire la, la, la demande, quoi. Voilà, satisfaire cette commande souvent, et, et, et je suis toujours contente à chaque fois du résultat. Eh bien, moi, ça serait plutôt l'inverse, parce que je n'ai pas souvenir, de non pas de clash, mais de, de vision qui ne correspondait pas, parce que j'ai eu la chance de travailler soit avec des auteurs que je connaissais, soit que j'ai appris à connaître, soit avec des éditeurs avec qui on s'entendait très bien. Donc, il n'y a pas eu de... Comment dire, comme une bonne partie euh, des illustrations, lorsque j'ai démarré, se faisait en même temps que le, le récit s'élaborait. C'était beaucoup plus aisé euh, de s'accorder euh, avec l'auteur, puisque il n'y euh, avait pas une vision qui, euh, qui, qui, qui était à côté de ce que j'avais envie de faire, et inversement, quand je proposais un crayonné, ça rejoignait quand même l'histoire que l'auteur ou l'autrice racontait. Euh, du coup euh, c est, c est, c est, cet accord j'ai l'impression peut-être peut que je me trompe qu'il y a toujours une forme de, de, de compromis on a beau okay. ah avoir ah appelé... oui euh, tout à fait mais, euh, et, et les compromis c'est souvent les rares compromis qu'on a eu étaient souvent par exemple avec les éditeurs euh, par, euh, euh, comment dire une, euh, mais euh, amicalement une bonne collaboration que j'avais eue, c'était justement avec euh, l'ami Laurent Well, pour euh, son, son roman, la première édition de son roman « Les étoiles sans balance », où j'avais des illustrations antérieures comme celle-ci qu'on a reprise sur T-shirt. Et euh, j'ai travaillé en même temps que lui il finissait d'écrire le roman. Donc c'était accord parfait euh, sur toutes les images. On devait illustrer, on a trouvé... Euh, tout, tout, toutes les 20 pages, euh, tous les euh, deux chapitres, pardon, une image qui allait. Sauf que pour la couverture, on fait, on était d'accord, euh, lui et moi, sur un projet de couverture. Et l'éditeur a dit, ah, c'était un, un j'aurais dû l'apporter, euh, le ref, mais c'était un dirigeable qui brûlait, attaqué par là. Il dit, oh, j'aime pas trop les dirigeables, il a fallu improviser, avec l'auteur, d'accord, il a fallu improviser une autre couverture. Qui allait parfaitement, tout le monde était d'accord, mais c'était, on s'attendait pas à ça. Et euh, on a d'excellents de, rapports avec le, cet éditeur. Mais c'était que, on avait travaillé tellement en harmonie pendant des mois que, dans la dernière ligne droite, soudain, euh, c'est le genre de petits désagréments dont tu euh, demandais qui peuvent arriver. Quoi. On a une idée et il faut changer. Donc là, Ce que tu appelais compromis. Et, et ça s'est très bien passé. Et j'imagine qu'il y avait ce truc qui a ajouté à la surprise que euh, toi et l'auteur étiez en accord. Ah oui, tout à fait. Vous avez été surpris qu'il y a... en ait une troisième partie qui a son avis à donner aussi là-dedans. Ce qui qu était parfaitement normal parce que euh, c'est lui qui nous avait demandé de, de faire cet album, qui avait accepté que dans cette collection il n'y avait pas d'illustrations il y a des illustrations antérieures. Donc c'était la moindre des choses. quoi, que le, Pour le finaliser dans les meilleures conditions possibles, tout le monde soit d'accord. Donc ça s'est très bien passé au final. Voilà ce, ce que tu disais tout à l'heure, quand après euh, des, euh, des allers-retours, finalement, le résultat est satisfaisant. Et toi Laetitia, parle-nous un petit peu des compromis que tu as dû faire. Alors, du coup, là, pour le coup, ça va être du récent, du très récent, parce que je viens de finir d'illustrer les illustrations intérieures de Donjon et Compagnie, de Benoît Felten. Euh, C'est une création de John Doe, coéditée avec Black Book Edition. Et euh, du coup, ça a été deux ans de collaboration avec euh, Benoît Felten, qui est quand même un patron, euh, un tantinet tatillon. Et euh, enfin, beaucoup Tatillon. Et euh, et euh, c'est un bon patron. Un voilà, c'est un très très bon commanditaire. Donc euh, il avait une idée très très précise de ce qu'il voulait. Euh, tant bien qu'avec le premier illustrateur qu'il avait choisi, ça n'avait pas matché. Euh, et, et du coup, moi bon, au début, j'avais un peu cette épée de Damoclès. Je me suis dit, bon, ça n'a pas matché avec le premier illustrateur. Ok. Ok. Bon, euh, bah, on va y aller quand même, hein, euh, on va essayer, on va tout donner, on va tout, tout, tout donner, et j'ai tout donné, et euh, au début, il aimait pas du tout, voilà, il aimait pas du tout, et, et en fait, là, je me suis dit, bon, il faut lâcher, il aime pas, euh, ça lui va pas, euh, ben, en fait, fais, fais ce que tu veux, et j'ai fait ce que je voulais, et ça, ça a fonctionné. Et là, en fait, il me dit, mais attends, mais ce que t'as mis, c'est la rêve de tel truc et tout, tel univers, tel machin. Je fais, ouais, j'adore et tout. Et là, en fait, on s'est rendu compte que tous les deux, on avait les mêmes rêves, les mêmes univers, les mêmes plaisirs, les mêmes idées et ça a fonctionné. Donc, des fois, il faut un petit peu, faut un peu lâcher. Voilà, se dire, bon, c'est pas grave, on, euh, on teste un truc, ça marche pas, on va sur d'autres chemins. Et, euh, et aussi, ben, quand vous êtes illustratoriste, euh, dites-vous que le... Ben, le... La personne qui décide, peut-être que ouais, c'est l'autorise, mais c'est vous, en fait, euh, on vous a choisi parce que vous avez une patte, parce que vous avez euh, des références, parce que, euh, parce que vous avez un trait spécifique qui est reconnaissable, euh, parce que vous avez une manière de travailler qui, voilà, qui a déjà euh, fait écho dans la tête des personnes qui vous ont choisi. Donc, euh, ayez confiance en vous, voilà. euh, faites aussi comme bon vous semble un petit peu. Et de temps en temps, si euh, ben, l'auteuriste va trop loin dans la demande, ben, vous êtes toujours libre de dire, ben, non, ben, en fait, je ne ferai pas ça. Voilà. C'est OK, en fait, il faut, ce compromis est là aussi. Le compromis pour vous d'aller chercher la contrainte, c'est OK, mais ça marche dans les deux sens, c'est symbiotique, c'est un travail symbiotique. Oui, comme tu le dis bien, il y, y, y a une rencontre un petit peu spirituelle en fait entre ce que tu peux créer, enfin, qu'on peut créer en tant qu'illustrateuriste euh, comme image et ce, que, ce qui est dans la tête de l'autorice à la base. Euh, on n'arrive jamais à l'accord parfait. Et euh... <rire> ouais, c'est marrant d'apprendre à jouer avec ce compromis, avec cet entre-deux. Et surtout, comme tu le dis très bien, de, de, être fier de sa force de proposition aussi. On est des artistes à, à part égale. Moi, j'ai eu la chance, à l'époque où je travaillais sur Gobelin qui s'en dédie, de, euh, ça s'est joué au moment du contrat. Euh, au début, je m'attendais juste à recevoir un cachet pour mes illustrations. Et c'est l'éditeur qui a insisté pour que je prenne une part de droit d'auteur. Et étant un néophyte, je ne savais pas est-ce que c'est quelque chose qui se fait, est-ce que c'est quelque chose d'étrange enfin, Moi, je ne veux pas dire non, hein, c'est de l'argent en plus, C'est vraiment, j'en manque, donc c'est cool. Mais euh, et, euh, il, a, il a insisté, il a martelé, vraiment, jusqu'à ce que ait l'impression que j'ai compris que tu es un auteur à part entière du jeu, En fait, sans tes images, le jeu ne va pas exister. Et euh, c'est ultra réconfortant de tomber sur des gens comme ça, qui qui nous font comprendre qu'on n'est pas juste des exécutants. Et euh, ouais, moi, je souhaite à tous les illustrateuristes de, de tomber sur, sur ce genre de collaborateur. Euh, la, la, la question suivante que j'ai, d'ailleurs, à ce moment-là, justement, on parle de force de proposition. Moi, pour le coup, je sais que j'ai des exemples en tête de mon de euh, Et d'ailleurs, tu, tu souhaitais en parler, il me semble, Jim, euh, le fait de, euh, parfois, c'est l'illustration qui va inspirer l'écriture Alors, là, c'est une autre histoire. Je reviens, euh, je reviens juste sur l'histoire de, de confiance. Parce que euh, là, j'avais parlé d'éditeurs euh, qui avaient euh, lui aussi son choix à faire. Et je parle à l'inverse d'un autre éditeur, en l'occurrence, là, c'était Gilles Dumais pour euh, euh, Archer, le, le roman de Thierry Dirollo. Il était euh, euh, petit éditeur chez un petit éditeur et il était en, en pleine correction du texte et il dit « je ne peux pas t'envoyer le texte parce que je ne sais pas si je vais conserver tel ou tel passage ou au autre » parce qu'il il faisait, il faisait son travail d'éditeur, de, de travailler avec son auteur. Et on était au téléphone fax à l'époque hein, et euh, il me raconte « ah oui mais euh, de toute façon il n'y a pas d'univers de, de, particulier, c'est des scènes euh, Barjot à la Tirolo » Mais il y a une scène qui me plaît bien. Et il me décrit la scène. Oh, c'est un, un, un cosmonaute sur une, une autruche génétiquement modifiée, en haut d'un canyon de martien, et dans le bas, t'as une ville, et une fusée qui décolle, enfin un truc barjot. Mais au téléphone, à l'époque où je suppose que tout le monde fait ça, même maintenant, on gribouille. Et moi je gribouille, et puis on parle, on parle, et puis je raccroche, et puis je vois mon gribouillis. Je lui faxe. Cinq minutes après, moi après elle, vas-y tu parles là-dessus. Voilà, par rapport pour revenir à ce dont vous parliez sur la confiance et la. Merci. Voilà, c'est. Parce qu'on avait déjà travaillé sur nous deux illustrations, il connaissait mon travail, donc vu le, le, le petit gribouillis qui mettait la mise en page, ça lui convenait. Voilà, c'est. Donc je reviens à ta question, c'était à propos de, euh, des allers-retours avec un auteur parce que là, c'est en l'occurrence, un auteur, c'est M. Jacques, Bar Jacques Barbery. Il y a quelques années, pour une anthologie euh, de Christine Luce, il me semble, euh, il avait écrit une nouvelle dans un, un univers pseudo Lovecraftien. Il m'avait demandé l'illustrer. Euh, comme toujours, euh, je fais, on fait toujours bah, deux, trois propositions, quatre, cinq propositions. On a discuté parce qu'on se connaissait un peu, même beaucoup, et on en a retenu trois. C'est passé, ça a été publié, mais lui, de son côté, en aimait bien ce qu'on avait oublié, et moi aussi. Ça, c'était, comment dire, étonnant, gênant de s'être arrêté au bord de chemin. Et en fait, quand on s'est revus à une convention, euh, on s'est entendu tout de suite pour poursuivre. Et l'idée, c'est que moi, j'ai euh, achevé les crayonnés qui me plaisaient bien par ceux qui ne me plaisaient pas, et j'ai continué à faire des images. Et à chaque fois qu'une image était terminée, je lui envoie, à charge pour lui, d'écrire une histoire en fonction des images qu'il reçoit au fur et à mesure. Donc ça a commencé traditionnellement, un texte qu'un illustrateur doit illustrer, l'auteur illustre, euh, le, le, le, est satisfait, euh, l'illustrateur aussi veut continuer, et l'auteur à son nouveau aussi, poursuit le sort de ping-pong. Voilà, il y a, pour chaque, je suppose que pour chaque illustrateur, chaque rencontre euh, entre les, les créateurs, euh, auteurs, illustrateurs, il y a des histoires complètement différentes, selon les époques, selon les éditeurs, et c'est ça qui est merveilleux, parce qu'il euh, y a des, ima des imaginaires qui euh, bougent sans arrêt, c'est pas figé. C'est pas, pas, pas comme un créateur de bande dessinée qui, comme certains anciens, font toute leur vie le même personnage, on est obligé par force de changer, d'avoir des nouvelles rencontres sans arrêt. Et c'est ça qui est merveilleux. Oui, tout à fait. Euh, Est-ce que, est que toi, Laetitia, tu as eu cette, cette espèce de ping-pong est-ce qu'il y, y a eu des choses dans la collaboration avec Felten ou avec, euh, ou avec euh, Nicolas Houdin et, euh, et Pierre Petitfrère qui ont eu attrait à ça Cette espèce de, de motivation de pouvoir que tu as donné avec ton dessin de leur donner envie d'écrire C'est ce que euh, Nicolas Houdin et Pierre Petitfrère sur les apprentis sorciers m'ont souvent répété. C'est que ben, eux, ils avaient un, un chacun, en fait, euh, euh, ils, ils apportaient chacun une couleur à leur univers en tant qu'auteur. Et moi, de mon côté, bah, j'apportais une autre couleur aussi, et souvent, ce, ce, celle du conte. Que, euh, voilà. et, et parce que, pour eux, mes, mes dessins euh, étaient, voilà, apportaient cette, euh, cette dimension du conte. Et, euh, et souvent, euh, je dessinais des personnages, euh, des créatures, ils disaient « Ah, mais ça, c'est génial, on va le prendre, on va en faire une créature pour le bestiaire. » Et puis, euh, puis voilà, du coup, ils, ils, ils arrivaient après à créer euh, une histoire tout autour d'un de, dessin que j'avais fait pff, il y a longtemps, euh, qu'ils avaient retrouvé dans un de mes carnets de croquis, ou que peut-être je venais de faire parce qu'on ben, était en train de prendre l'apéro, que j'étais en train de dessiner... Euh voilà, donc, euh, ouais, euh, ça marche aussi dans l'autre sens. Des fois, ça, voilà, le, le visuel, il est très inspirant, en fait. Euh, je sais pas, mais euh, moi, quand euh, quand je vais euh, dans une librairie et, euh, et que je cherche un bouquin, euh, souvent, euh, bah, je vais le juger à sa couverture. Hein, euh, quand je vais, quand quand je m'intéresse à un jeu de rôle, c'est parce que l'illustration, euh, elle, elle a attiré mon regard et. Euh, et, et voilà, je me, je me rappelle aussi, peut-être, euh, de nombreux artbooks, de nombreux, euh, de nombreux artistes. Euh, euh, quand j'étais quand, quand gamine et que, et que je découvrais ces artbooks, ben, je me faisais une histoire. Voilà, euh, hyper, le visuel en soi était, euh, était plus inspirant que, euh, que des fois, même l'histoire qu'il y peut y avoir derrière, d'un de, auteur ou d'une autrice. Donc euh, ouais, l'image a un pouvoir, on vit dans une société de l'image et euh, voilà, c'est un, un réel pouvoir magique quoi, sur euh, le cerveau. Je, je comprends exactement moi, ouais, quand j'étais en école d'art, mais euh, j'avais un ou deux de mes profs qui, qui appelait ça super pouvoir. Tu vois carrément, il venait, il venait un peu de l'école des comics aussi. Et euh, ouais, il y a ce truc de, contrairement à la lecture, ce que nous on propose, ça passe presque à un niveau... Euh, inconscient, une image ne demande pas le consentement de la personne qui regarde pour la frapper. Alors que l'écriture, il faut s'investir, il faut mettre le, le petit effort physique, psychologique, d'assembler les lettres ensemble dans sa tête pour en comprendre le message. Euh, L'image a ce côté direct. Mais je suis... Je, ouais, je, moi je suis très très fier depuis, euh, depuis que j'ai perfectionné ma technique et travaillé avec différentes personnes de dire, waouh, j'ai ce super pouvoir C'est une fierté incroyable mais pour enchaîner, du coup, euh, de, de, de, dans cette relation euh, illustrateur, euh, illustratoris, autoris, il euh, y a euh, quelque chose. Alors, il me semble, du coup, toi, tu as parlé du fait que tu as, as créé avec des gens qui étaient euh, des amis ou des, des personnes que tu connaissais. Euh, oui, et justement, à propos euh, d'amis, euh, j'avais démarré avec le, en même temps que Serge man sur ses premiers romans. Euh, il y a une anecdote avec Serge. Euh, sur une nouvelle qui rejoint la conversation que vous venez d'avoir, pour conclure sur les, les, les allers-retours Et là, c'est en, en rapport avec le thème de notre petite conversation, qui est que, pour illustrer sa nouvelle euh, « L'œil de polyphème » ou un, Je ne sais plus, je m'en souviens plus que Serge m'en excuse euh, », il y avait une illusion à faire où, dans une forêt, on voyait derrière des arbres défiler des, des, des enfants euh, sur des dinosaures. C'était un passage entre deux dimensions, je ne m'en souviens plus. Mais sur un petit muret, j'avais, en premier plan, en gag, j'avais dessiné un petit lézard qui semblait observer la procession. Et comme on travaillait en, en ce moment-là moment sur ce truc-là, il a vu l'esquisse et il a introduit le lézard dans la nouvelle, d'une petite phrase comme ça. Pour, voilà, donc, sur le travail en commun euh, mais là c'était pas du ping-pong c'était de euh, l'interaction euh, entre le texte l'image, l'image, le texte et ça c'était euh, bien sympa du coup au delà de ça au delà du, du, du ping-pong de générer des idées chez l'autre, j'ai l'impression lorsqu'on travaille sur un livre avec une personne pendant un, un certain temps lorsqu'on vient à produire plusieurs images plusieurs illustrations et, euh, sur des quantités de textes qui peuvent être impressionnantes qu'il y a une espèce de, de, de, de, de communion artistique qui se fait quelque chose de, particulièrement lorsqu'on a le temps de discuter avec les personnes, lorsqu'on n'est pas, euh, j'ai un peu de mal des fois avec euh, les relations distancielles qu'on peut avoir avec certains clients dans l'illustration, ouais. parce que quand on a vraiment le, moyen, le temps de se poser voilà, autour d'un verre, même un verre d'eau pour ceux qui ne boivent pas, euh, et de discuter vraiment de ce qui nous fait vibrer, il euh, y a ce, ce truc de on se met à communier avec l'imaginaire de l'autre, et... Euh, ce qu'on va, qu va produire dans nos, dans nos images lui va se produire les, avec l'écriture et on en revient à la question du, du compromis dont on parlait tout à l'heure que parfois il est instinctif ce compromis parce qu'il y, y a cette rencontre à quelque chose une substance immatérielle mais euh, enfin une substance artistique qui, qui va se former qui est ni vraiment une personne ni vraiment l'autre vous avez, vous avez ressenti ça vous avez déjà j'imagine ce genre d'expérience un petit peu peut-être Laetitia tu voudrais élaborer là-dessus non, euh, bon, moi je suis, je suis, je suis né hypersensible, je suis une personne hypersensible et euh, ce qui fait que j'ai besoin d de créer un lien émotionnel avec les êtres humains qui, que je côtoie et, euh, et si je travaille euh, avec une personne, euh, je vais développer euh, un lien émotionnel qui est assez fort. Et, euh, et donc euh, donc oui forcément il y a une espèce de voilà de, de comment on va dire une, une émulsion une simulation une synergie euh, intellectuelle un, qui qui va s'effectuer et ouais je, je enfin, voilà je ferais pas je ferais pas ce métier si euh, si ça m'angoissait de, de rentrer dans le cerveau de quelqu'un quoi c'est euh, mais après après il faut aussi euh, il y, y, y a les côtés euh, un peu, on va dire, euh, dark side de, de, de ce super pouvoir. C'est-à-dire que quand on, quand on rentre dans, dans, dans le cerveau de quelqu'un, on voit aussi des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. C'est une intrusion. Il euh, y, y a, voilà, des, des, des, des comportements avec lesquels on n'est pas obligé d'être d'accord. Et il euh, faut, je pense, la, voilà, le meilleur, euh, la meilleure chose à faire quand on, quand on est face à quelqu'un euh, et qu on n'est pas en accord avec son comportement ou euh, avec euh, sa façon de penser et que là, du coup, bah, ça va parasiter le travail, euh, bah, c'est la communication. Il faut, faut en parler. Il ne faut pas rester avec, euh, avec ce poids euh, et... Et, euh, et euh, aller dire, oh bon, voilà, il m'a dit ça, que... Voilà, broyer du noir et de l'énergie lourde, il faut euh, en parler avec euh, la personne avec qui vous bossez. c'est La communication, c'est la clé. Complètement, et tu as bien raison de le dire, à mesure où, euh, comme abordé un petit peu plus tôt, on a, parfois on se voit un peu comme des exécutants, comme des contractuels, comme des gens que, qui sont remplaçables. Euh, on se dit, bah, bah, si, si il en a marre de toute façon, s'il ou elle en a marre de travailler avec moi, bah, il, trouvera un, il ou elle trouvera un autre illustrateur, une autre illustratrice avec qui bosser euh, facilement. On est plein, on a l'impression d'être dans un marché saturé. Et, euh, et en fait, peut-être que si jamais vous êtes à un moment dans une relation euh, où vous ne pouvez pas vous permettre de parler de ce qui gêne et du coup que ça, ça, ça brille le travail, Peut-être que c'est pas un travail à poursuivre. Peut-être que c'est une collaboration qui, qui certes, euh, paiera de manière monétaire, mais peut-être euh, artistiquement euh, laisse vide à la fin. Alors moi, ça ne m'est pas arrivé. Hein. Heureusement, est-ce que vous vous connaissez des gens à qui ça a pu arriver Je pas de souvenirs euh, particuliers. Euh, mais généralement, ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que le, chacun décide. Le marché étant ce qu'il est, il faut euh, que ça avance. Donc s'il y a vraiment si ça en arrive au conflit, ça se termine très vite. Parce que justement, l'éditeur va remplacer l'illustrateur qui ne convient pas, qui clash, ou et pareil, l'auteur et l'illustrateur qui ne s'en pas vont pas durer longtemps. Hélas. Parce que parfois, ça donne des bons résultats. C'est comme dans le cinéma, l'acteur, le réalisateur peut y avoir des, des conflits de personnes. Et le résultat artistique que le spectateur, le lecteur verra, bah il est bien. Mais il y a des êtres vivants derrière le, cette création et peu, ils peuvent avoir aussi leurs humeurs. Oui, complètement. C'est marrant parce que c'est quelque chose qui, qui existe beaucoup dans le cinéma, ces espèces de duo maudits. Moi, ce que qui me vient en tête, c'est Werner Herzog et Klaus Kinski, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Enfin, et... Dans notre domaine, j'ai l'impression qu'il y, y a quelque chose du, du cinéma qui est fondamentalement un, un, un art collectif où sur la centaine de personnes qui bossent sur une production, tu ne vas pas aimer tout le monde. Et j'ai l'impression qu'on s'y accommode mieux dans ce genre de production que dans à notre échelle, j'ai l'impression que la chose est beaucoup plus intime, beaucoup plus insupportable quand elle tourne mal. Euh, oui, sauf que euh, de plus en plus, euh, ça se voit beaucoup en bande dessinée, mais parfois en illustration, il euh, n'y a pas que de personnes. Plus le troisième éditeur, il y a parfois euh, des illustrateurs qui travaillent euh, avec un coloriste, enfin, euh, qui vont travailler en traditionnel. L'autre qui va rajouter euh, de, de, de la, euh, du numérique. De, et évidemment, plus il y a de personnes, plus il y a risque. C'est pour ça que le, le, la plupart du temps, les gens sont solitaires. Mais comme tu le disais, surtout, on l'a vu depuis les deux ans, malheureusement, de, de confinement, là, euh, avec les nouvelles technologies, on avance énormément euh, sans se voir. Mais dans nos métiers, justement, le rapport entre un auteur et un illustrateur, autrice, illustratrice, c'est tellement mieux et ça finalise tellement mieux quand on se voit en vrai, comme tu disais, autour d'une bière ou autour d'un café. Et euh, les points d'achoppement sont réglés beaucoup plus vite en, en discutant, tout simplement. Mais euh, est, euh, On est dans des métiers qui sont... Euh, parce qu'il y a des illustrateurs qui sont à tel endroit, l'auteur il est à l'autre bout de la France. On, on se voit dans les signatures parfois sur les salons, mais on peut pas dans la semaine, 15 jours pour faire une image, se voir tous les jours pour en avancer ça ou pas. Donc c'est solitaire, mais à deux, au moins. J'aimerais rebondir là-dessus, c'est très juste. Euh, souvent, euh, lorsqu'il y a un désaccord entre l'artiste et le commanditaire, le ou la commanditaire, euh, c'est souvent euh, qu'il y a derrière, hors bien sûr de la vision artistique, euh, un, une divergence euh, de reconnaissance. Il y, a un, il y aura un besoin de reconnaissance chez une des parties qui ne sera pas satisfait. Et euh, on, voilà, on est des, tous des êtres sensibles, hein, autoristes, artistes, on a tous besoin de, de, de reconnaissance. Euh, mais souvent, le, la divergence s'effectue quand il y a euh, une des parties qui euh, se sent mis de côté, qui, sent, qui a l'impression que son travail est spolié, euh, voilà, qui, euh, qui, qui, qui n'est pas assez reconnu, euh, même au niveau pécunier, à sa juste valeur, et ça, on va pas se le cacher, le métier d'illustrateuriste, c'est un métier euh, qui très très souvent et mal payé et je pa... ça pas ça paye pas ça paye pas grand chose ça a eu payé mais ça paye pas mais et puis ne parlons pas des des des, des auteuristes, parce que les auteursistes c'est encore plus euh, encore moins bien payé euh, que, que que les illustrateuristes mais euh, mais voilà il on a deux, deux, deux auteurs là dans la salle qui nous regardent et euh, du coup qui acquiescent oui oui <rire> C'est pas très bien payé. Donc, euh, à partir du moment en fait, où financièrement, votre travail, il n'est euh, pas rémunéré à la juste valeur, on peut se poser la question de quelle est la valeur de mon travail. Euh, si on juge que en fait, mon travail il a cette valeur-là, euh, c'est soit qu'il ne vaut rien, euh, soit qu'on ne reconnaît pas qu'il vaut quelque chose. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'il y a ce conflit qui se met, qui, qui se met en place et... Bah, voilà, il faut négocier euh, son, son, son talent, il faut essayer de le défendre. C'est une charge mentale... Euh difficile, parce que du coup, ben, il faut avoir un peu plus de caractère, il, faut, euh, en, il y a de très jeunes artistes qui n'ont pas la bouteille euh, et qui du coup ne ben, vont pas savoir et vont accepter des, des boulots euh, pff, presque gratuits, juste pour, fin, sous couvert de visibilité euh, et de, voilà, de, de publicité, euh, voilà, des, des, des injustices que je vois que tu as vécues. <rire> Thibaut, et euh, voilà, c'est, il euh, y, y a en fait, en dehors du côté euh, spirituel, du lien, euh, du rêve, du temps du rêve, euh, et il ben, y a un rendement aussi, parce qu'on est dans une, dans, dans, dans, dans une industrie qui demande à ce que ben, les choses aillent vite, ça doit aller de plus en plus vite, en plus, et euh, donc voilà, il y a cette charge-là de correspondre à la demande, de rentrer dans la tête de son auteuriste, euh, de satisfaire son auteuriste, euh, que son travail soit reconnu, que son travail soit bien payé, euh, de le rendre à temps, et puis après derrière, et il ben, y a tout. Tout à l'heure tu, tu le disais très justement, il y a toutes les toutes, toutes les les, les, perces, les tierces personnes qui vont donner leur avis. Donc l'éditeur, l'éditrice, le, le la maquettiste, euh, le la traductrice. Voilà, il y, y a toutes ces personnes. Et au bout d'un moment, ben Ouais, vous avez le droit de péter un plomb. <rire> vous avez carrément le droit de péter un plomb et de dire, bah, stop, en fait, stop. Maintenant, euh, je veux que ma synergie, elle soit juste avec l'auteuriste ou avec l'éditeur ou l'éditrice, mais, euh, mais pas avec les tierces personnes. C'est trop. C'est super important ce que tu dis. Enfin, je, je trouve dans, dans les métiers artistiques, et je pense que là, pour le coup, ça vaut aussi bien pour nous, euh, illustrateuristes, que pour tous et toutes les auteuristes. Il y a des moments où on pète des câbles, il y a des moments où en fait, on fait enfin, un, un job artistique, c'est crevant. Quand ça l'est pas physiquement, ça, ça l'est mentalement. Et euh, ouais, c'est important de savoir souffler, de savoir poser des barrières. Et comme tu le dis, lorsqu'on est jeune et qu'on commence, on n'ose pas. Et, euh, et ouais, et il y a un truc que, que je trouve. Alors, oh, je m'éloigne totalement du sujet de base de la conférence. Au contraire, je fais un contre-pied. Mais euh, il y a des moments où on a besoin de créer pour soi aussi. Et dans la vibe, d'offrir à un ou une autrice euh, l'illustration dont il si y a le rêve. Euh, des fois, on a, on a envie de se faire ce cadeau à soi, de se mettre, alors même si, euh, avant de se mettre dans un, devant un miroir, on ne verra pas les étoiles dans nos propres yeux en découvrant le dessin. Puis on va le découvrir au fur et à mesure qu'il se forme. Mais euh, est-ce que vous faites ça de temps en temps, genre vous offrir vraiment, mettre en image un de vos rêves Vas-y, que j'avais, euh, comment dire, au, à mes tout, tout débuts travaillé euh, dans des styles différents, même si euh, sous le nom de Jim Tag, et c'était surtout de la science-fiction, mais j'avais travaillé en publicité sur des petits dessins animaliers euh, pour, euh, pour de la pub, pour les enfants. Euh, quand j'étais euh, plongé sur ces dessins-là, et que j'avais pas donc de commandes euh, forcément en science-fiction, bah évidemment on crayonne, on se fait des... et inversement quand j'étais sur une peinture de science-fiction, je faisais des petits dessins humoristiques. Donc des donc des ça permettait d'avoir des bols d'air pour euh, ne pas tourner en rond sur une image quand par exemple on bloque un peu. Ça, là c'est à ça que les... et puis euh, des envies de. de, de... Euh, d'autres styles, d'autres dessins, c'est pour ça que j'en suis arrivé à faire euh, ces dernières années, par exemple quand je fais des affiches pour un salon du roman populaire à l je suis ravi parce que ça me demande, euh, comme ça change de thème chaque année, ça demande euh, d'investir dans des sujets que je pas de moi-même, euh, sur lesquels j'aurais pas travaillé. Euh, une illustration un peu policière, des, des pirates, des euh, fantômas, des... Voilà, et donc euh, ces trois exemples, euh, se sortir euh, d'un dessin humoristique en faisant des gribouillages un peu fantastiques, inversement, euh, qu en, en travaillant sur du réalisme et de la peinture, faire des petits dessins euh, comiques ou de genre presse, mais pour soi, hein, qui ne sont pas publiés, et euh, des clients qui permettent de, de changer d'univers. voilà, c'est ça qui permet de respirer. Comme une recherche d'équilibre Ah bah oui, et pour, pour pas rester enfermé, c'est pour ça que le, le, je suis content, même si je, je reste toujours euh, science-fiction à, à boulon, machin et tout ça, que j'adore ça. Mais euh, travailler dans tous les autres sujets, mais c'est un bonheur. Et toi Laetitia, c'est quoi tes sujets, c'est quoi tes rêves que tu mets en image Ouais, euh, déjà... je peux... Je vais séparer du coup cette question en deux. Euh, je pense que si vous euh, répondez à une commande et que vous ne vous faites pas rêver en répondant à cette commande, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Euh, on n'a pas une vie très très longue sur Terre et il ne faut pas la passer à s'emmerder, à faire les trucs qu'on n'a pas envie de faire. Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. Donc, euh, donc voilà, si ce que vous faites pour quelqu'un, ça ne vous plaît pas et que ça vous emmerde, Pardon, passez à autre chose. Euh, après, je peux comprendre, il y a euh, des, des prérogatives financières. Donc des fois, on se force à faire des trucs qu'on n'a pas forcément envie de faire euh, parce que ça paye bien. Bon, bah, c'est à vous de jauger, hein, si ça en vaut la chandelle, c'est cool. Euh, et donc pour répondre à ta question... Euh, euh, moi, j'ai un, un, boulot, un boulot perso, c'est celui qui me fait le plus rêver, et, euh, et la dernière, enfin, hier, hier, tu regardais mon travail, et tu me disais, j'ai l'impression qu'il y a un gimmick euh, dans ce que tu fais, il y a toujours un motif redondant, et euh, oui, c'est vrai, vrai, ça fait des années euh, que j'explore une plusieurs thématiques surréalistes dans mon, dans, dans mon dessin avec un gimmick qui est re, toujours reproductible et que je vais gratter, que je vais gratter sous plusieurs formats, sous avec plusieurs techniques euh, dans le numérique, dans le tradit, dans la peinture, dans, euh, dans l'aquarelle, dans le graphite. Euh, euh, mais il y a un truc euh, qui, me, qui me gave profondément euh, dans le graphisme, bah, c'est le vectoriel et... Euh, on m'a souvent demandé de faire du vectoriel, ça paye super bien d'être infographiste. Euh, moi, ça, voilà, ça me parle pas, donc j'en fais, j'en fais plus, j'en fais pas, voilà. Et c'est le seul, voilà, ce gimmick que je pourrais l'explorer en vectoriel, je bah, je le fais pas. Justement, j'avais envie de poser une question sur les embûches, les impossibilités, parce que des fois, des fois, on a vraiment envie, sincèrement, d'offrir une illustration de rêve à la personne qui la demande. Euh, ça vous est déjà arrivé de tomber sur des, voilà, des, des problématiques techniques ou euh, en termes de, de, de fond de l'image, de, de, de sujets à représenter qui vous bloquent, genre qui sont inaccessibles à, à un moment donné euh, pas, pas vraiment, mais euh, dans, la réponse va dans le sens un peu que de, de ce que tu demandes, c'est qu'ayant un, un léger souci de daltonisme par moment, euh, je vois, euh, J'ai eu une envie d'image et je dois trouver des biais pour la faire parce que ne sachant pas peindre comme un vrai peintre, euh, mélangeant les couleurs et tout ça parfois, euh, je, il faut que je trouve des biais pour y arriver. Donc euh, le résultat pourra être réussi, euh, l'éditeur, l'auteur sera ravi, mais moi je sais que par rapport à ce que je voyais au début, c'était pas ça. Voilà, donc c'est euh, une légère, euh, un léger handicap qui fait qu'il faut trouver d'autres biais. Elle est difficile ta question. C'est le but. <rire> faut bien euh, que je vous piège un peu quand même. Ouais, euh, ben, comme j'ai dit, en fait, si tu n'as pas envie de le faire, tu le fais pas, quoi tu vois si enfin euh, voilà enfin tu communique communique avec euh, avec ton autoris en disant, voilà, bah là, je suis, je suis bloquée, euh, j'arrive pas à faire ça comme je veux, et tout. Ça m'est déjà arrivé avec Benoît Felten, tiens, de... de, de voilà, il m'a demandé de faire des trucs un petit peu impossibles, improbables, euh, dans la composition, et tout, au bout d'un moment, bon, euh, je lui ai dit, écoute, Benoît, en fait, euh, ce que tu me demandes, c'est juste pas possible, en fait, euh, j'y arrive pas. Il me dit, bon, alors, bon, ben, euh, qu'est-ce que tu me proposes Ah bon, ben, je te propose ça. Ouais, ben, bah, bah, ça me va. Voilà, en fait, des fois, il faut juste verbaliser qu'on ben, euh, voilà, est bloqué. Quoi. Voilà. Et, euh, pour toi, c'est une frustration sur le moment de ah, la, la demande ne me paraît pas réalisable. Est-ce que ça, fin, ça arrive des fois que ça s'en transforme en frustration personnelle de ah, j'aimerais pouvoir faire ça, j'aimerais pouvoir accéder à ça, à cette vision Et alors des fois, moi, ça m'est déjà arrivé aussi comme toi de dire qu'une demande ne me paraisse pas pas seulement pas réalisable, mais aussi pas souhaitable. Je réfléchis, je fais un essai, je me dis, bon, je vois que tu me demandes ça, je sais que tu as très envie de ça, mais là, il va falloir que tu me fasses confiance, c'est mieux de faire autrement. En fait, c'est ça notre métier, c'est euh, de pouvoir dire à l'autre, euh, ben, OK, donc, donc dans ta tête, ça semble cohérent, mais en fait, euh, ben, une fois que je vais le mettre sur papier, tu vas voir, ça va être moche. Donc moi, je te propose ça, et ça va être 100 fois plus beau, et tu vas adorer, il faut me faire confiance. Voilà. Et, euh, et et ouais ben ouais faut faites-vous confiance quoi voilà non mais c'est pour ça aussi que le, généralement on, je suppose qu'on fait tout ça quand le, quand on a une demande pour moi je, là on va je vais restreindre aux couvertures hein, pas aux affiches mais on, on va proposer plusieurs mises en scène plusieurs pour, alors, soit c'est l'éditeur qui est demandeur, soit c'est l'auteur qu'on a la chance de connaître ou d'avoir rencontré, mais euh, on ne part pas sur une seule idée, sinon on est bloqué, c'est vrai. Euh, si il euh, y a une demande, je veux ça, ça, ça et ça, euh, non, non, ça serait beaucoup plus pertinent si le point de vue était de ce côté-là. Donc c'est pour ça que... Le, on a tous l'habitude d'envoyer euh, quelques crayonnés, quelques croquis, mises en scène différentes. Et puis euh, pour serrer vraiment le, la demande, pour être sûr que quand on attaque le, euh, dans le bois dur, bah, on, on est sur la bonne piste. Parce que sinon, euh, si on s'aperçoit qu'on est bloqué, qu'on s'est presque fini, et puis que le délai c'est euh, après, après hier, euh, avant-hier je veux dire, là on, on est carrément coincé. Okay, oui, je, je vois tout à fait. Et du coup, après avoir parlé de toutes ces, ces, ces, ces petites contraintes, ces petites difficultés qu'on peut, qu peut rencontrer lorsqu'on bosse. Euh, Il y a pour... les contraintes terminales aussi, euh, dont on n'a pas ah, parlé. Là, c'est une petite anecdote euh, éditoriale dans le sens où, euh, supposons par exemple, euh, que une, autant une édition de poche qu'une édition euh, moyen format qui serait chez... Euh, de Noël, par exemple, à l'époque. Euh, l'éditeur, quand c'est avec un, un auteur, ça fonctionne bien, et l'illustrateur sont dans le bien, font une belle image ou autre. Mais parmi les intervenants euh, qu'on évoquait, euh, différents, il y a aussi, quand la collection change de look, le maquettiste. Et quand les illustrations sont terminées, avant que ni l'éditeur ni l'illustrateur ne connaissent la maquette, il y a des petites surprises. Alors, là, euh, euh, l'auteur ne pouvait pas s'en plaindre, donc, ouf, pour tout le monde. C'était quand j'avais illustré une des, une des multiples couvertures des Chroniques Martiennes. J'avais fait, une, en illustrant la nouvelle, euh, la troisième mission, une petite ville à l'américaine perdue dans un canyon. Mais la maquette qui arrivait faisait il euh, y, y avait une forme, sur la couverture, euh, au fer à gauche. Et ça tombait à l'endroit de l'illustration qui était la plus euh, complexe. Donc il a fallu que l'éditeur inverse l'image. Ah oui Pour que le, la forme cache une partie où il y avait beaucoup moins de choses. Donc, petite frustration. — Tu n'a pas été prévenu à ce moment-là — euh, Non, parce que l'éditeur a, a découvert lui aussi la maquette quand tout était quasiment bloqué. Et même, même souci euh, pour euh, l'édition grand format, « Lune d'encre », pour ne pas la citer, qui à ses débuts... Alors c'était une illustration pour une anthologie de Barbara Sadoul, « Le bal du loup-garou ». Euh, et j'ai euh, dû Dumais, euh, fort opportunément, comme c'était une anthologie, c'est très difficile. Là, euh, pour revenir au thème, comment satisfaire un auteur, quand c'est une anthologie, il y a plein d'auteurs et il y a plein d'histoires différentes qu'on a envie de dessiner. Euh, il y en a deux trois qui nous plaisent pas, mais il y en a qui nous plaisent. Et là, c'est à l'éditeur de trancher de, de, de, de, de, de, de trouver... Euh, et là, il avait une idée bon, bah, basique, c'était... Euh, il faut que ça soit neutre pour ne pas mettre en évidence telle ou telle auteur, telle ou telle nouvelle. Et bon, une forêt à l'américaine, un rocher avec un loup qui hurle à la lune, et une ville éclairée au loin. L'idée étant de faire ça tout en camailleux, avec comme seul point de lumière, la lune et la ville. Bien, ça passe. Sauf que euh, la maquettiste qui a, a amené la maquette avait eu l'idée saugrenue de couper euh, la première de couve en deux, partie droite en quadri et partie gauche une seule couleur. C'est-à-dire le, le, le côté euh, contraste entre le, toute l'image euh, d'une teinte camailleux dans les euh, bleus-verts, enfin, si je me suis pas trompé avec mes yeux, hein, et les, la tasse lumineuse de la Lune est là, euh, c'était euh, planté, l'effet était planté. Sacrée surprise. Ouais. Bah voilà. Donc, même quand tout s'est bien passé, il y a, peut y avoir un intervenant qui va massacrer le truc. Euh, voilà, quoi, est, euh, on n'est jamais à l'abri des petits détails, même quand c'est terminé. T'as eu des expériences similaires, des, des contraintes terminales comme ça, Laetitia Non, mais euh, c'est vrai que là, dernièrement, sur, euh, sur euh, Donjon et compagnie, c'est Pierre Hikmet qui s'est occupé de la maquette. Il euh, a fait un travail absolument extraordinaire et euh, la maquette est superbe. Et c'est vrai que bon ben euh, moi il m'avait mis des emplacements pour, euh, pour, euh, pour chaque dessin, donc du coup en me disant bon ben là on a un quart de page, là on a une demi-page, là on a une pleine page, là on a un petit personnage, donc je connaissais plus ou moins les formats, puis il est arrivé en fait ben, qu'il ben, y a du texte qui arrive en plus, du coup, ben, on doit tronquer un, un bout de, de l'illustration. Donc, quand j'ai découvert la, ma la maquette, ben, tout était déjà lancé. Et, euh, et du coup, euh, ben, je me dis Oh, ben là, mon illustration, ben, on ne voit pas le bas, ben, c'est dommage. Bon, voilà. Mais, euh, mais ce n'est pas grave, parce que du coup, ben, je reste quand même euh, propriétaire de ces images. Je peux les montrer dans d'autres circonstances je peux même les vendre si j'ai envie, euh, dans des reproductions. Donc, du coup, bon, ben, voilà, ces images, on peut en faire d'autres choses. Et puis. Euh, et puis, pff, voilà. pas, des fois, il faut, ne faut pas voilà, s'attacher euh, à, à, à, à une frustration inutile, j'ai envie de dire. Voilà. Le bébé est né, et il est beau avec ses défauts. Très très beau comme formule. Euh, du coup, ma, ma dernière question, je pense que vu le temps, ce sera la dernière, oui. Euh, C'est autant une question qu'un qu un aveu. Moi, après avoir travaillé sur Gobelin qui s'en dédie, du coup, avoir porté en image la vision d'autres personnes, euh, J'étais pris de cette envie irrépressible de passer de l'autre côté, de dire oh mon dieu j'ai des choses j'ai envie de dire des choses avec des mots et ensuite de les mettre en image moi ou alors pareil je suis sur un projet avant de dessiner où je ne dessine pas du tout où juste je me suis occupé du script et vous vous avez déjà eu cette envie là de de dire ah, j'aimerais bien voir ce que ça fait de l'autre côté euh, carrément. Euh, avec Nicolas et Pierre pour les apprentis sorciers, euh, des fois, en fait, bah, je suis passée de l'autre côté, mais sans leur autorisation, leur disant « bon, bah, là, ce que vous avez écrit, en fait, ça ne marche pas du tout ». Donc j'ai pris des libertés en disant bon ben voilà je vais vous corriger parce que ça c'est un peu grossophobe quand même alors du coup on va reprendre euh, et, et voilà et puis il m'est arrivé en fait dans, quand je leur faisais quelques corrections en fait d'avoir des envolées lyriques là comme ça et puis ça voilà ça, ça a duré ça, ça a duré quelques heures j'ai fait j'avais fait mon petit délire d'autrice et puis et puis puis voilà j'étais satisfaite et ça m'est passé et au-delà de ça aurais je sais pas un projet que aurais envie de mener de bout en bout qui s'exprimerait qui exprimerait autant ta patte par l'écrit que par l'image est-ce que ça t'est déjà passé par la tête, ce genre d'envie Ouais, euh, en fait j'écris, mais je montre pas énormément ce que j'écris, je, je le montre pas vraiment. Donc ouais, il y a un moment où tout ce que j'écris, euh, je pense que j'aurai envie de le, voilà, de le, de le présenter, euh, j'associe beaucoup mes écrits à des dessins. Donc, euh, ça fera peut-être l'objet d'un artbook un peu poétique, je sais pas, j'y réfléchis souvent. Euh, pour l'instant, je suis un petit peu plus pudique sur, euh, sur l'écriture. C'est un truc qui va grandir, c'est pas grave. Oui, chacun a son rythme. Et toi, Jim euh, C'est plus complexe et ça date de, il y a très longtemps. Lorsque, à l'époque où j'étais étudiant, et plutôt axé. Euh, dans l'envie de faire des bandes dessinées, c'était l'époque, le tournant des années 70-80. Et euh, on en revient pour conclure à l'idée du ping-pong, mais là c'était le ping-pong entre moi et moi. C'est-à-dire, l'envie... Euh, on parle bande dessinée là. Donc l'envie d'écrire un scénario, que j'essayais de dessiner, mais d'écrire le scénario, et j'arrivais n'arrivais pas vraiment à le dessiner. Et donc l'envie d'en faire un texte. Son dessin, quoi. Une nouvelle. Et inversement, l'envie d'écrire une nouvelle à l'époque, euh, j'arrivais pas avec les mots seuls. Donc ça commençait à devenir une bande dessinée. Et donc, à force de tourner en rond comme ça, j'ai laissé tomber. Et puis après, je suis passé donc à l'illustration. Et euh, au fil des diverses expériences, c'est un domaine tellement vaste, que j'en ai pour plusieurs vies à essayer de l'explorer avec satisfa... satisfaction. Quoi. Et pour revenir à ce que tu disais à propos de, de la maquette euh, finalisée ou autre, qui, euh, ce petit euh, codicile que je vais rajouter à ce que tu disais par rapport au numérique. Moi, étant euh, de formation aussi graphiste, puisque le BTS en publicité, euh, aux arts appliqués, euh, C'est pour ça que je fais pas mal d'affiches. Je suis aussi maquettiste, et donc le numérique a énormément. Et par exemple, lorsque j'ai travaillé, j'ai travaillé avec les auteurs et euh, avec l'éditeur sur l'encyclopédie le, de Joseph Alterac et dit rétro Rétrofiction, qui est un gros, un immense volume euh, euh, sur la science-fiction française des origines au, à 1951. Et donc euh, il fallait avoir des motifs euh, pour couvrir toutes les époques. Hein, en résumé, parce qu'à l'intérieur, il y a 6000 illustrations. Donc j'ai redessiné pour que ça soit euh, comment dire, harmonisé du point de vue du style, parce que entre une gravure du XVIIe euh, siècle, euh, euh, l'illustration de Branton en 51, c'est pas la même chose. Et euh, pour faire la composition, heureusement qu'il y avait le numérique. Parce que moi, quand, quand j'étais étudiant... Euh, aux, euh, aux arts appliqués, euh, il aurait fallu faire ça avec des calques, mais physiques, déplacer les éléments, aller à la photocopieuse pour réduire, agrandir, euh, descendre euh, à l'atelier de typo euh, pour faire des essais de euh, de taille et de machin. C'est euh, ça aurait été euh, indémerdable, à moins d'être euh, d'avoir toute une équipe pour quelqu'un de tout ça. Là, euh, et là, on s'est engueulé avec l'éditeur, avec les auteurs qui voulaient rajouter tel dessin ou en enlever tel autre. Mais au moins l'outil permettait d'être sûr que quand ça a été livré à l'éditeur et aux belles lettres, quand les belles lettres ont sorti le bouquin, c'était exactement ce que tout le monde voulait parce qu'on avait pu jusqu'au bout. Euh, finaliser. Donc, euh, moi je suis illustrateur traditionnel, c'est pour ça que quand je dis j'essaye des tas de styles ou de, euh, de techniques différentes, ça. sur le travail avec Jacques Barbéry, chaque image, ça peut être de l'aquarelle, ça peut être du, du crayon, graphite, de, euh, de, de la gouache, mélange, de, de, de tout, pour à, obtenir euh, l'ambiance recherchée. Mais ça peut être corrigé en numérique parce que par moment, il y en a besoin mais je reste traditionnel, même si c'est formidable, un formidable outil pratique. Ouais, je suis d'accord avec toi, Jam. Euh, le numérique, c'est un super outil. Moi, je suis pas Mais ce assez... n'est qu'un outil, ouais. parce que au, qu départ, outil. Au, départ, outil. au départ, au départ, les coloristes de BD ou les illustrateurs se servaient de, des fonctions basiques de Photoshop. Tout le monde faisait la même chose. Ouais. Et euh, mais c'était sans âme. Hein. Bah. Et ce qui est, maintenant, bah, ce qui bah, est, est formidable. Attends. La, la, la ouais. fin de la ouais. phrase de Laetitia. Je suis désolée. Ouais. Ouais. Un peu de euh, temps. Ouais, euh, le numérique est un outil. Euh, moi, je suis passée au numérique parce que c'était, il euh, y avait, des, y avait un besoin de rendement. Euh, donc, du coup, euh, le numérique propose ce besoin, ce, ce, ce rendement ouais, dans bah, le temps. Donc, ça. Voilà. Ouais. Mais euh, ce que je conseille, euh, et je vais aller dans ton sens, je pense euh, ce que je conseille à tous les jeunes illustrateurs c'est euh, d'essayer de, de, de trouver des moyens traditionnels, même euh, dans la conception, euh, ne serait-ce que d'un fanzine, par exemple, un, un, un, un made-in-yourself, euh, de, de faire exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire de photocopier, d'essayer oui. d'agrandir, ah de, oui. de, de, voilà, de, de passer par des moyens comme ça, parce que moi, c'est comme ça que j'ai rencontré l'art, il n'y avait pas encore le numérique, en tout cas, c'était les tout débuts du numérique, et je n'y touchais pas, et... Et, euh, et du coup, il y a des moyens expérimentaux qui sont hyper passionnants. Ce même pas moyen expérimentaux. Ouais. C c comme on l'a dit, le numérique, ce n'est qu'un outil, comme un pinceau, comme un crayon. Là. Et euh, le, le point de départ, c'est quand même d'essayer de, d'apprendre à dessiner. Après, selon ce qu'on a envie, hein, j'essaye à l'aquarelle, ça ne marche pas. J'essaye selon l'image qu'on a en tête. Et euh, voilà, c'est un outil, tout bêtement, c'est pas l'ordinateur qui va faire le dessin à ta place. Je ça, ça, ça, c'est marrant parce que du coup, quand tu, quand tu me dis ça, euh, je pense à Edmond Baudouin qui me dit comme ça, euh, mais alors moi, je sais pas du tout dessiner <rire> Edmond mon il fait des choses absolument magnifiques. Oui, oui, mais oui. du coup, lui, il a une façon de présenter les choses où il dit :« Bon, on n'a pas besoin de savoir dessiner pour dessiner. Euh, on a, on, on a juste besoin de faire. On a juste besoin de dessiner. » Oui, mais, mais euh, on peut très bien ne pas savoir. Outils. Mais avec exactement, euh, voilà, avec n'importe quel outil. Euh, Aujourd'hui, le, le numérique propose des choses absolument extraordinaires en termes de rapidité. Euh, il y a des brushes qui permettent d'avoir des textures qui sont hyper réalistes et qui, fera, qui feront penser que vous êtes en train de faire de, de, de l'huile. Il y a même des intelligences artificielles qui font des tableaux. Euh, voilà, on, on, on est dans un champ des possibles euh, absolument extraordinaire. Euh, ça n'enlève rien à la sensibilité de l'humain et au champ des possibles que l'humain peut seulement faire avec ses dix doigts sans passer par le numérique. Euh, on est des rêveurs et on a cette sensibilité-là. Euh, des fois, dans le numérique, je ne trouve pas la sensibilité que je trouve dans le tradit. Et des fois, il y a des œuvres dans le tradit qui ne vont pas me parler non plus, et il y a des œuvres numériques que je vais trouver absolument extraordinaires. En fait, c'est vous qui faites, ce n'est pas le numérique qui fait à votre place. Donc, euh, comme tu dis, c'est qu'un outil. Ouais, j'ai totalement envie de rebondir là-dessus. Euh... Ouais, pour moi, il y, a, il y a ce truc de... Je trouve que le terme outil est juste sur le numérique, mais même plus que ça, j'aimerais créer le mot de, de, de pan-outil. Il euh, y a, a lorsqu'on utilise Photoshop ou Clip Studio ou quelques logiciels que ce soit, le truc de réunir tout ce qui était la paire de ciseaux, la photocopieuse, la colle, le crayon, le pinceau, les encres, les huiles, tout ça dans un seul logiciel. Et moi, j'y suis, suis tombé très vite dans le numérique, pour le coup, parce que dès le, dès le milieu de mes études d'art, alors que vraiment, en termes de, de dessinateur, j'étais au stade de l'enfant qui sait un peu marcher, mais courir, c'est difficile. Et je suis tombé là-dedans, de facilité promise tant de rapidité je me suis laissé séduire immédiatement et euh, c'est après que en fait euh, je continue d'utiliser le numérique pour mes travaux mais je me suis rendu compte que la pratique du numérique ne me ne suffisait pas parce qu'il y a des choses que les facilités les raccourcis promis par ce genre d'outils m'empêchaient de comprendre d'où ça venait il y a quelque chose en fait le numérique imite tout ce qu'on a pu faire avant tout ce qu'on de, devait faire avant le simplifie le raccourci Parfois, on a besoin de comprendre, de faire le chemin long. Enfin moi, je sais que mon esprit avait besoin de le faire, en tout cas. Et comme tu disais, juste pour, pour conclure ma phrase, euh, on peut accélérer tout ça, même avec des intelligences artificielles qui vont créer de la texture, harmoniser vos couleurs. Comme moi, quand j'ai découvert le bouton coloration automatique sur Photoshop, je pensais que j'avais trouvé le Graal. Le truc qui te rééquilibre tes contrastes, mmh. tes teintes, tes, tes saturations. Et puis, je me suis rendu compte que... Attends, c'est pas pertinent ce qu'elle me propose, cette coloration automatique. Et en fait, il y a ce, ce truc que, ouais, comme tu dis, on est des rêveurs, que nous seuls, on peut créer la pertinence d'un petit éclat, d'un détail ou d'une absence de détail à un endroit, qui me fait me dire, ah, c'est pas demain la veille que les auteurs et les éditeurs pourront euh, engager des idées d'intelligence artificielle pour faire notre boulot, quoi. Pour conclure ta conclusion de phrase, il euh, y a un truc parfaitement évident, qui euh, nombre de belle réalisation graphique de n'importe quel artiste ou autre tiennent sans arrêt à des erreurs. Sur un papier aquarelle, ton coup de pinceau va rencontrer un bout de papier déchiré qui va te permettre, tu vas jouer avec autour. Ta peinture va être mal étalée et ça va faire un effet que tu n'avais pas prévu mais qui va avec la... ça peut pas être automatisé. L'erreur est humaine, mais euh, elle est, pour l'instant, l'erreur n'est pas encore informatique. Elle va le devenir, C'est euh, les recherches euh, pour l'intelligence artificielle, c'est ça. Euh, ça sera vraiment à partir du moment où l'ordinateur fera des erreurs et apprendra de ses erreurs. Mais ça, le Photoshop ne peut pas encore le faire. Donc, heureusement, et c'est pour ça que le traditionnel est important. Parce que selon le papier que tu vas prendre, euh, ça ne va pas être le même effet. Ça peut imiter mais ça euh, imitera de manière uniforme. Alors, Alors que si tu le fais à la main, tu as des repentirs, as des erreurs que, que, euh, que, voilà, qui, qui sont pas euh, propres. Même le sale euh, en ordinateur est propre. Et ça c'est un truc, c'est une philosophie graphique à laquelle j'adhère totalement. Quand tu disais l'erreur est humaine, moi je dirais même l'erreur est beauté en fait. Il y a la, la, la, ce qui va nous toucher parfois c'est petites imperfections, tu vois, qui, fin, qui font sentir que c'est la, la, la, la main et l'esprit de quelqu'un d'humain qui, qui a fait ça. Et euh, je sais que même moi, quand je travaille au numérique, j'aime garder le sale, garder un croquis un petit peu en transparence, que je ne vais pas recouvrir, parce qu'il qu est là, et qu'il a le droit d'être là, qu'il fait partie du chemin. Et euh, je trouve que ça, pour le coup, ça recoupe un peu avec ce qu'on disait, enfin, on, est, on est souvent engagé pour offrir l'image de rêve. Le rêve de l'autre, on ne peut jamais totalement l'atteindre, et, euh, et c'est bien de mettre nos, nos, nos petites... Euh, une petite malformation graphique dedans, c'est un plaisir. C'est intéressant cette notion de l'erreur parce qu'on va la retrouver aussi par exemple dans la photographie. Il euh, y a énormément de choses qu'on a découvert en faisant des erreurs du coup et il euh, y a énormément de photographies qui sont des erreurs, des erreurs de focale, euh, qui ont mené voilà, à des flous euh, extraordinaires. Il y a beaucoup d'artistes qui ont surfé là-dessus. Euh, Aujourd'hui, avec euh, les médias sociaux et notamment Instagram, on est vraiment dans une culture de l'image et on a des artistes qui surfent vraiment sur cette idée de l'erreur, notamment dans l'erreur avec Photoshop. Et la reproductibilité, c'est-à-dire que du coup, euh, on va enregistrer une image, on va la poster sur les réseaux sociaux, on va réenregistrer l'image, on va la reposter sur les réseaux sociaux, on va réenregistrer l'image, on va la reposter à l'infini jusqu'à ce que l'image se dégrade. Et euh, que du coup, en fait, et bien, toutes ces erreurs, à chaque fois, de dégradation numérique, de couche après couche, euh, effacent l'image. Et euh, voilà, donc il y a énormément de choses extraordinaires qui naissent euh, avec le numérique en vrai. C'est un outil, en tout cas pour moi, qui est extraordinaire. Cela dit, euh, moi, dans mon, dans mon travail euh, de dessinatrice, lorsque je, je travaille avec l'outil numérique, je travaille au stylet. Et d'ailleurs, on en parlait hier, je travaille au stylet à un pixel. Comme si je travaillais avec un stylo bic ou un, gra un graphite. Et je garde, je garde mes erreurs. J'aime garder mes erreurs dans mon travail. Euh, ça ne remplace jamais le graphite. Ça ne remplace jamais euh, le, le, du, du, du, fin, le, le, la sérotonine que, que, que je m'auto-procure en faisant du graphite. Euh, alors j'essaie de, de reproduire cette sensation avec le numérique et c'est jamais à la hauteur du tradit, jamais. Bah, en, en parlant de reproduire, là, ce que tu racontais, je connais pas bien, mais... Juste, je veux pas te couper, mais il va falloir conclure. Oui, non, mais N'hésite euh, pas à porter euh, ta conclusion euh, dans ce mais, que non, tu as ah, envie de dire là. dessus D'accord, mais pour revenir sur euh, comment dire, euh, ce que tu racontais d'Instagram, euh, c'est vie le vieil exercice qu'on faisait euh, aux arts appliqués avec la, la photocopieuse pour obtenir des grains d'images de, différentes et euh, pour composer une image avec euh, C'était comme si on avait des trames, mais des trames aléatoires, puisque ce n'était pas régulier comme les trames, les tracettes, ou euh, qu'on a maintenant en, en numérique. Mais ça permettait, voilà, de, de, des dégradations successives qui donnaient une création nouvelle. Voilà, c'est, euh, et c'est donc pour conclure, c'est que le, il y a tellement de moyens, euh, en illustration pour essayer de, de trouver un accord avec ce qu'on a envie de faire et quand on illustre de discuter avec les auteurs autres pour essayer de vraiment rendre euh, l'ambiance d'un texte qu'on a lu euh, que ce soit euh, en discuter avec l'auteur ou de le recevoir et puis d'essayer de rendre ce que l'auteur a essayé d'écrire et euh, en fonction des images mentales qui nous viennent il euh, y a des, des tas de, de manières différentes d'y parvenir, y compris en se rendant compte parfois qu'on n'y arrive pas, même si on avait envie de le faire, et donc on cherche une autre piste. Effectivement, je trouve que c'est une super conclusion. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Laetitia, un dernier mot peut-être euh, oui, un dernier mot, euh, vitef, euh, le dessin, c'est le temps du rêve. Et il faut accepter que le temps du rêve, c'est une autre temporalité que la temporalité de nous, là, en train de parler. On a une heure, tac, et il faut qu'on tienne cette temporalité. Eh bien, le, le dessin, il a sa propre temporalité, il faut l'accepter. Voilà, c'est le temps du rêve, et le temps du rêve, il a son propre temps. Donc, si vous n'allez pas assez vite... Bah, C'est parce que vous n'êtes pas dans votre temps. Acceptez votre temps dans lequel vous êtes. Acceptez que votre dessin, il n'est pas fini tout de suite, qu'il a encore besoin, ou, euh, ou, ou alors, en fait, il ben, faut passer à autre chose et y revenir. Acceptez ce temps-là. Tu ça, me faire pleurer. C'est pour ça que quand on parle d'illustration ou au autre, on dépasse le temps imparti. Exactement. Bon, merci beaucoup, en tout cas, pour cette discussion. Merci, Thibault. Euh, merci à vous. Alors, un grand plaisir, merci à vous qui êtes dans la salle, merci à ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube et qui ont pris le temps de nous écouter, déblatérer. Euh, enfin, enfin, je sens qu'on est parti sur la technique et qu'on pourrait continuer deux heures là, mais euh, malheureusement on a un temps imparti. Donc pour finir, euh, bah, du on coup. On va prendre l'apéro surtout. Ah, très important, on sera pas en retard pour l'apéro. Euh... Ça, c'est la meilleure conclusion quand même. <rire> Pour finir, du coup, euh, j'aimerais bien que vous, de... que vous dites euh, est-ce que vous avez un projet en cours et où est-ce qu'on peut vous retrouver Sur internet ou euh, par téléphone, adresse postale Dites-nous. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Facebook, sous le nom de Niden Lafay, avec un Y. Euh, et, et puis, projet en cours, je suis, je suis toujours sur ce gimmick là, Mandor, les vulveries. Et sur fanzines et puis après, d'autres projets qui vont continuer encore avec, avec Benoît Felton et donjon et compagnie. Appelez-moi pour illustrer vos jeux de rôle. J'adore illustrer des jeux de rôle, c'est génial. Euh, adresse, je n'ai pas rien, mais euh, je, je promets de m'occuper un peu plus de ma page Facebook tag Et projet en cours, c'est euh, d'ici à la fin de l'année, terminer ce grand projet de livre illustré avec l'auteur Jacques Barbéry dont je parlais euh, à un moment donné. Donc il faut que je termine les quelques 5-6 images qui restent, que je lui envoie pour qu'il termine les deux chapitres qu'il écrira d'après ces images. Et on essaye de boucler ça. Et on, essaie, on espère euh, pouvoir euh, apporter euh, l'ouvrage fini à l'édition prochaine de Nice Fiction. Eh ben super. Et pour ma part, euh, vous pouvez me trouver euh, sur Instagram et Twitter et Facebook euh, au nom de Thibaut Trinclin. Vous trouverez l'orthographe probablement sur le site de Nice Fiction. Euh, sur, euh, sur Instagram, c'est tout attaché en numérique vous pouvez aussi me voir ponctuellement sur euh, Twitch du coup, sur la chaîne de artistes débutants tout en minuscules, tout attaché où je fais ponctuellement des lives de dessin ou de discussion et, euh, et, et je travaille actuellement sur Teenage Thunder Fever du coup euh, mon jeu de rôle euh, écrit et illustré par mes petites mains euh, que vous pouvez suivre sur sa propre page Facebook Teenage Thunder Fever euh, du coup, on va conclure là. Merci à vous et merci à Nice Fiction de nous avoir donné cet espace de parole. C'était un... merci, merci tout le monde.